d <laughs> Salut les Australiens, c'est Gabriel On se retrouve donc pour une autre, la dernière vidéo de la journée Donc euh, voilà c'est je vous explique On va faire donc le pack du dueliste Voilà euh, bataille Bill. Voilà c'est tout, ce euh, tout ce qui reste Donc bien sûr hop ça je, je le mets de côté Donc euh, attendez que je vérifie si j'ai pas Oui donc j'ai pas trié Donc on va vite trier en vitesse parce que c'est c'est un peu chaud. Donc est-ce que c'est... Le reste est trié. Voilà. Oui, donc le reste est trié. On va commencer par tout ce qui me reste en rareté. Et après on verra les communes bien sûr. Euh, je pense que ce sera des raretés qui vont vous intéresser. Donc j'attaque par ce qui va vous intéresser. Donc la magicienne des ténèbres. Euh, donc le nécrophire des ténèbres donc 1, 2, 3, 4, 5 donc le nécrophire des ténèbres 1, j'en ai 5 donc ça c'est à, à trader bien sûr donc n'hésitez pas à mettre un petit exemple sur, si ça vous intéresse sur des cartes que vous pouvez échanger éventuellement donc j'ai 3 buster blader voilà qui reste un dragon noir aux yeux rouges comme en cette version donc au départ c'était une version Joey Wheeler. Excusez-moi j'ai mon équipe des Ah, Deux bêtes masquées. Voilà. Euh, après on a trois chinzo. Euh, Revolver dragon en deux fois. Voilà donc euh, euh, l'incarnation d'Apopis. Donc c'est les premières cartes pièges je précise Qui étaient considérées comme des monstres Voilà Et après on a donc 4 vi euh, virus Broyeur de cartes Voilà Donc ça c'est toutes les cartes rares Que j'avais Donc on peut euh... Je vais pouvoir euh, Là fermer la boîte et après on va passer tout, tout, Toutes les cartes communes Bon euh, Toutes les cartes communes il y en a, a Joïta. Donc, alors. On va passer d'abord aux cartes communes. Donc, Kuribo, comme ça. Voilà. Qui normalement était une. Voilà. Donc Kuribo, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai pas tous voulu montrer. Enfin, je vais essayer de tous vous les montrer. Donc, Kuribo, 6 fois en commune. Donc je pense que ça va pas, ça va intéresser quelques personnes, mais voilà. Euh, on va après faire monde des tunes. <coughs> Alors le monde des tunes. Ah, du coup j'ai oublié, j'ai oublié ça. Ah ben j'ai oublié les, ra... j'ai oublié celle-là en rareté euh, dans Bataille Bill. Regardez, sacrifice inutile, voilà. J'ai oublié de mettre celle-là en rareté. Donc ça, je vais les mettre dans la boîte. Voilà. Après monde des tunes. En commune bien sûr je précise donc 1 2 3 4 5 6 7 pareil donc j'en ai 7 1 hein. c'est pour ceux qui veulent le monde <coughs> pour ceux qui veulent le monde des tounes voilà j'ai en 7 fois après on va passer donc au donc rituel du lustre noir 1 hein. ça c'est pareil je vous la montre je l'ai en plusieurs fois donc 1 2 3 4 5 6 7 8 donc je passe en 8 fois Donc le rituel de lustre noir Voilà je vous montre en une seule fois C'est pareil Donc après on a la pierre magique d'excavation Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc 7 fois la pierre magique d'excavation Voilà <coughs> Flûte d'invocatrice de dragon Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc 7 fois Voilà en commune toujours euh, égoïste élégant eh ben, alors je sais pas si je l'ai encore Alors, est ce qu'il m'en reste des cartes non il m'en reste pas donc égoïste élégant donc cela j'ai pris en trois fois voilà donc, pour le deck pour le futur deck que je compte me faire euh, entraîner dans la tombe donc une deux trois quatre cinq six sept donc, entraîner dans la tombe, je l'ai encore en 7 fois. Donc, euh, en commune, ça ne va pas être bien. Donc, euh, contrôleur d'ennemis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, contrôleur d'ennemis. Après, euh, malédiction de la bête masquée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, malédiction de la bête masquée, hein, 6 fois. Donc c'est euh, déjà pas mal. Donc oh, je crois qu'on a fini les cartes magiques. Oh, et, euh, attendez, il me semble avoir aussi quelques cartes pièges. Bon bah c'est pas grave. Le pêcheur légendaire. On va continuer donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le pêcheur légendaire, cette fois. Voilà. Euh, le seigneur des dés, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 7 fois aussi le Seigneur dés en commune, donc ça sera des petites cartes comme ça, pour le plaisir des yeux. Les Sœurs de harpy donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois en commune, voilà, toujours euh, commune. Le, le ro Guerrier Roquette, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 fois en commune, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 euh, sphères explosives, hein. Pour les deck machines, ça peut être intéressant. Euh, après, l'arc démon de Guilfer. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'arc démon de Guilfer en 7 fois les amis. <cười> après, ça, ça va certainement intéresser les gens donc euh, oui je les ai un peu regroupés oui je les ai un peu regroupés. donc la magicienne des ténèbres toon en commune 1 2 3 4 5 6 donc 6 fois la magicienne des ténèbres toon voilà je sais même enfin je sais qu'il y, a... y en a qui font pas mal le deck toon qui fait pas partie de la, mé... la méta mais en deck fun c'est pas mal <cười> elfe gémini toon 1 2 3 4 5 6 Donc 6 fois, voilà, magicien du temps donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fois, <coughs> pardon, <coughs> dragon blanc aux yeux blutounes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 fois, excusez-moi Dame Harpie, 1, 2, 3. Donc il reste trois. J en reste 3, j'en ai mis 3 de côté pour mon futur deck. Euh, Chevalier de la Reine, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, voilà. Chevalier du Valet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semblait bien que j'avais mis des cartes pièges de côté. Voilà. Après, Catastrophe Infernale, 1, 2, 3, 4. Voilà. Quatre fois. Catastrophe infernale. Cycle hystérique. Donc 1, 2, 3, 4. Quatre fois. Voilà. Euh, Gearfried le chevalier de fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en six fois c'est des communes. Je ne l'ai pas filé. Hein. Euh, chevalier du roi. Donc chevalier du roi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois le chevalier du roi. <coughs> Et la reine des insectes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais j'avais oublié. Il y a encore un petit couribour en plus. Donc euh, voilà. 8 fois la reine des insectes. Voilà. La reine des insectes, 8 fois. Donc euh, vu que c'est des communes, je pense pas que les prix doivent voler bien haut. Voilà. Donc euh, voilà. C'est... Euh voilà, donc surtout n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager donc, ces vidéos, les trois vidéos que je vous ai euh, proposées sur tous les réseaux sociaux. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde